Ok, donc euh, à moi de me présenter, donc Clément, euh, de France, et je vais rester en France, hein, pas comme les Français qui sont venus ici et qui sont, sont restés. Après il y aura peut-être des Québécois qui viendront aussi en France, là. on verra quand euh, la France grandira. Euh, alors moi je suis spécialisé en fait dans LDAP. Je ne suis pas vraiment généraliste, alors je sais faire seulement un truc, c'est l'authentification, le LDAP, etc. Et donc je participe de manière communautaire à trois projets. Donc le premier c'est Lemon LDAP NG, donc on va en parler ce midi. Euh, LDAP Synchronization Connector, c'est un petit truc en Java qui permet de faire de la synchro on l'utilise pour euh, faire de la synchro entre OpenLDAP et Active Directory ou pour importer les utilisateurs euh, d'une base de données dans un LDAP, etc. Et on déploie ça chez nos clients pour, euh, bah, pour que, en fait, quand ils créent un utilisateur euh, dans leur système RH, par exemple, euh, le compte soit créé dans leur LDAP pour automatiser un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est plutôt des connecteurs. Euh, et puis, euh, LTB, donc LTB, c'est pour LDAP Toolbox. Euh, c'est tout un tas de petits outils, en fait, autour euh, des annuaires LDAP. Notamment, on refait des builds euh, Red Hat et Debian en fait d'OpenLDAP en prenant la dernière version d'OpenLDAP communautaire. Il y a un petit outil de changement de mot de passe en PHP, enfin des, des petits scripts en fait qui aident plutôt les admins LDAP à, à améliorer, euh, euh, faciliter les backups d'annuaires, les restores, etc. Voilà. Donc ça c'est les projets sur lesquels je travaille. Donc tout est évidemment euh, open source, euh, je fais du libre, euh, voilà. Bon, on va parler donc un peu de manière théorique d'authentification et de, de SSO hein, pour rappeler euh, ça. Après, moi, je vais vous présenter le logiciel de l'Emmanuel d'APNG sur lequel je travaille. Euh, et puis, on va parler aussi des protocoles CAS, SAML et OpenID Connect. Alors CAS, je sais qu'il y en a certains qui ont on déjà entendu parler de CAS parce que c'est déjà intervenu dans certains projets. Je ne sais pas si SAML et OpenID Connect, c'est des termes que vous avez déjà rencontrés. Moi, je vais essayer d'expliquer un petit peu euh, ce que c'est. Euh, et puis, euh, puis voir comment ça, ça marche dans les manettes d'app. Et puis pour, pour terminer, parler un petit peu des concurrents euh, qui existent au produit pour que vous puissiez replacer le produit par rapport à d'autres choses que vous connaissez peut-être déjà. Là, on va parler un tout petit peu d'OpenAM, on pourra échanger là-dessus. Et puis euh, parler, bah, euh, que maintenant que je suis là, en fait, je vais faire du lobbying pour qu'on l'utilise chez Java Linux, bon, à la fois en interne et puis euh, chez nos clients si on, si on peut. Voilà. Alors l'authentification et le SSO, donc l'authentification, globalement, c'est ça permet à un utilisateur de prouver son identité. C'est un tout petit peu différent de la notion d'identification qui, qui, qui sort simplement à dire euh, à un service qui est l'utilisateur. Mais Il n'y a pas de notion de, de preuve en fait, dans l'identification. Quand on parle d'authentification, il y a cette notion un peu plus de sécurité qui est euh, comment est-ce que je donne la preuve de, de, de qui je suis. Aujourd'hui, l'authentification, globalement, c'est un mot de passe. Hein Donner la preuve de qui on est, c'est souvent un mot de passe. Mais on sait très bien qu'il euh, y a plein d'autres technos, euh, de certificats, euh, de biométrie, euh, il voilà, y a plein de choses qui existent, et la, le, les mécanismes d'authentification euh, dans l'informatique euh, évoluent sans cesse. Euh, voilà. Souvent, on relie l'authentification à, à, la, à la notion d'information sur l'utilisateur. Quand vous faites de l'authentification sur un service, vous vous attendez à récupérer au moins le nom, le prénom, le mail de l'utilisateur. Ce n'est pas obligatoire dans la notion d'authentification, mais c'est souvent, en fait, euh, souvent lié. Typiquement, euh, quand on fait des annuaires LDAP, on fait de l'authentification, on ne parle pas de SSO dans l'annuaire LDAP. Vous branchez en fait, votre application, par exemple, votre Questone sur Active Directory, puisque Emen est en train de faire ça là, en ce moment. Bah, quand vous branchez en fait, votre service sur un, un LDAP ou un Active Directory, déjà, ça vous permet d'envoyer de, le login mot de passe et qu'on vous dise bah, « oui, c'est le bon mot de passe », et puis derrière, on vous dit bah, « l'utilisateur, il s'appelle comme ça, il a tel mail, etc. Voilà. » Ça, c'est le service d'authentification. Donc ça, il suffit de mettre un annuaire LDAP en place, comme ce qu'on a là, en fait, dans, euh, à SFL, Zimbras moi, son LDAP, euh, il fait de l'authentification unique. Alors le SSO, donc vous êtes tous anglophones euh, au Québec, donc ça veut dire single sign-on. Si on le traduit, parce qu'on aime bien quand même aussi au Québec euh, avoir des mots français pour les mots anglais, normalement c'est authentification unique. Ça parle de, de soi-même, le but en fait de, du SSO c'est qu'on s'authentifie une fois, donc euh, si c'est par son mot de passe en fait on va, on va jouer une fois son login mot de passe quelque part, et puis, euh, on ne va pas avoir besoin de, de le rejouer en fait euh, à chaque application, d'accord Et dans le domaine du SSO, on va parler de web SSO euh, quand on va limiter le champ en fait, du SSO aux applications web. Alors, c'est de plus en plus vrai parce qu'on euh, est de plus en plus confronté en fait, à, à de l'applicatif qui est uniquement web. On a très peu maintenant de, de clients lourds, donc euh, il faut savoir qu'on peut avoir du SSO client lourd. Dans ce cas-là, c'est un petit produit sur votre poste de travail qui va injecter des logins de mot de passe qui va détecter les applications qui, qui s'ouvrent et qui va en fait remplir le guide mot de passe à votre place. Là nous on n'est pas du tout dans ce mode là, on est plutôt en web SSO et on va avoir des protocoles de sécurité pour que lors de l'accès web à une application, euh, on n'ait pas à se, à se resigner, Après le web, euh, c'est quand même du client-serveur. Généralement on oppose le web au client-serveur, mais en fait euh, on a un client, c'est un navigateur web, on a un beau client lourd, hein, c'est bien un, un gros client lourd le navigateur web mais ça nous permet en fait d'accéder de manière standard en fait à tout un tas d'applications. Ok, alors comment ça marche Vous allez voir, c'est super simple. Euh, moi ça fait 10 ans que j'en fais, mais en fait au bout de, de, de 5 minutes, vous allez comprendre comment ça marche. Alors, j'accède à mon application web. Étape 1, d'accord Je ne suis pas authentifié, donc ce qui va se passer dans le SSO, c'est que d'une façon ou d'une autre, on va vous rediriger vers un portail d'authentification, d'accord Que ce soit euh, uh, Keystone, un serveur CAS ou ce que vous voulez. Vous allez être redirigé, vous n'allez pas avoir en fait, le, de mire d'authentification de côté de votre application. Vous allez vous, être redirigé vers un portail et là vous allez vous authentifier. Généralement, avec votre mot de passe, mais on peut imaginer que vous avez une carte, une carte à puce et que vous vous authentifiez de ce côté-là. Ce qui est très important, c'est que votre preuve d'authentification, elle ne va être échangée qu'entre vous et le portail d'authentification et vous n'allez jamais prouver votre identité à l'application web ouais, Donc euh, si elle est, elle est peu sécurisée finalement, euh, vous n'allez jamais envoyer votre mot de passe à cette application-là, donc c'est un peu moins grave. Et puis quand vous revenez, vous revenez avec un petit truc, alors c'est une clé. Ça, on va voir qu'en fonction des protocoles, etc., euh, ça, ça peut changer. Voilà. La façon dont on revient et, et qu'on apporte la preuve d'authentification euh, qui passe en mot de passe, mais, ben, un jeton, d'accord Ça, ça va dépendre un peu de, de comment on fait. Alors, soit en fait la preuve, elle est, elle est suffisante à l'application pour euh, savoir qui on est, soit en fait il prend cette clé et il va réinterroger le, le portail d'authentification pour dire bah, « j'ai reçu ce, ce jeton, cette clé, euh, est-ce que tu peux me certifier que cette clé est valable etc., ?» Donc généralement, on a aussi une étape où l'application web va contacter directement le portail d'authentification pour dire est euh, « est-ce que le gars en fait, qui me présente ça, il, il est bien passé par chez toi, est-ce que son jeton est encore valable ?» etc, etc. Voilà. Mais bon, une fois que vous avez compris ça, vous, en fait, vous savez comment marche la CSO. Ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. Quoi. On a juste un aller-retour en fait, supplémentaire par rapport à une authentification. Après, une fois que vous êtes là, et que l'application web vous a authentifié avec cette clé, bah, le reste, il vous crée une session applicative. d'accord. Dans un Java, vous allez avoir un G session ID. En PHP, vous allez avoir un, un PHP Session ID. Et vous allez maintenir une session locale avec l'application. La seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu d'envoyer de, votre login mot de passe à cet endroit-là, vous l'avez envoyé de l'autre côté d'accord, et vous avez récupéré un jeton. Et la, à la deuxième application que vous allez faire, vous allez être aussi rediriger sur le portail, mais comme vous êtes déjà authentifié, en fait, vous allez, vous allez y aller, vous allez revenir sans vous en rendre compte et revenir avec une clé, et donc du coup vous, vous accéderez de manière transparente à toutes les applications qui sont reliées au système. Maintenant, les manels d'app, donc ça c'est un logiciel bah, qui implémente euh, cette fonctionnalité là de, de SSO. Donc c'est du libre. C'est euh, du GPL, d'accord. Donc euh, c'est du libre euh, de Richard Stallman, hein, d'accord. C'est pas du, du Torvalds, c'est pas de la licence Apache. Hein, c'est vraiment de la, de la GPL. Euh, c'est écrit en perles mais bon, c'est pas très grave parce que finalement ça s'installe et puis on ne sait pas que c'est du perle. Euh, ça a 10 ans, ça a un peu plus de 10 ans. Donc c'est né dans l'administration française. C'est clairement pas très connu en fait de ce côté-là de l'Atlantique, même si. Euh, euh, on en trouve certaines installations aux états unis ou même au, au Canada. Là. Il y a le ministère de la Culture en fait, euh, qui, qui utilise les MondeLab par exemple. Si vous allez sur le, le site du ministère de la Culture et que si vous vous loguez, vous, vous verrez une page d'authentification euh, de man Donc il y, a, il y a quand même des gens euh, ici qui connaissent. Euh, mais globalement c'est très franco-français. Voilà. Ça a été créé dans les administrations, donc la plupart des administrations françaises, des gros ministères, utilisent ce produit-là. Ça a été écrit au ministère des Finances et ça a été repris par la Gendarmerie nationale. C'est pour ça que le NG, en fait, ça veut dire nouvelle génération, mais ça veut dire gendarmerie nationale aussi. Ça marche dans les deux sens. Donc c'est les gendarmes qui ont commencé ça, et puis, euh, puis bah, moi je suis rentré dans le dispositif et puis je suis le, le maintenant fait, principal du, du projet maintenant euh, sur, sur les manadas. Au départ, on, on, vous allez voir, en fait, on ne faisait euh, que d'envoyer des entêtes aux applications et puis au fur et à mesure, on a implémenté des protocoles qui sont standards, donc CAS, OpenID, et SAML, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Ça, c'est des, des protocoles où vous pouvez trouver des RFC en fait, sur Internet et nous, on implémente, on implémente ces protocoles. La dernière version elle est sortie en mai euh, et puis là, on est en train de faire une, un gros développement. Euh, sur une version 2.0 qu'on devait sortir il y a deux mois, mais qu'on ne sortira pas. Enfin, c'est comme Debian en fait, on va attendre que ce soit prêt euh, et puis comme je suis rentré à savoir faire Linux, euh, j'ai plein de trucs à faire, donc j'ai plus le temps. Non, c'est pas vrai. En plus, euh, j'ai continué à contribuer là donc, euh, depuis que je suis arrivé à savoir faire Linux. Et on va essayer de la sortir euh, cette année, cette nouvelle version. Voilà, alors il y, y, y a trois modules euh, dans les modèles d'app. Le plus important est la partie visible, c'est ce qu'on appelle le portail. Bah, le portail d'authentification, on a vu, c'est là où vous rentrez votre login mot de passe. d'accord Ça, c'est la fonction principale c'est de vous présenter une interface pour que vous puissiez vous authentifier. Euh, il y a d'autres choses euh, qui, qui sont fournies avec la, les malades d'app. En fait, quand on est logué, euh, comme on, le, le WebSSO nous donne accès en fait, à des applications, bah, ça nous présente aussi une liste des applications. Voilà. Euh, ça permet aussi de réinitialiser son mot de passe. Et on a même créé là, dernièrement un petit, un, petit, un petit module qui permet de, de se créer un compte si on n'a pas de compte. Donc ça, c'est plutôt pour des trucs publics. Vous voyez, en fait, tous les sites ils ont implémenté en fait, les mêmes fonctionnalités qui sont euh, loguez-vous, euh, vous avez perdu votre mot de passe ou vous n'avez pas encore de compte, créez votre compte. Donc tout le monde refait ça. Donc nous, on l'a fait de manière standard et du coup, euh, on peut très bien utiliser ça pour, pour créer ses comptes. Le handler, en fait, c'est l'agent. Alors, principalement Apache, euh, on en a un qui marche sur euh, Nginx, mais on est plutôt dans un environnement Apache. Donc ça, en fait, cet agent-là, il va recevoir les requêtes, il va protéger les applications, et quand la requête va arriver, il va vérifier que vous êtes authentifié, il va, il va dialoguer, et une fois que vous êtes authentifié et autorisé, il va accéder à l'application. Oui, Jérôme Est-ce que c'est un module pour le serveur C'est un module, alors on est à l'intérieur de ModPerl, donc il y a un module standard d'Apache, donc il a rien. Enfin, vous installez ModPerl, mais qui est, qui est fourni dans toutes les distributions standard, et donc c'est ModPerl qui fait appel au code Perl, qui va faire la vérification... Donc euh, c'est très élégant en termes de configuration Apache parce qu'en fait vous avez un, votre hôte euh, virtuel Apache et à l'intérieur vous dites, ben, euh, pour accéder à ça je fais un, un perle, une commande perl handler et j'accède en fait, j'appelle le module en fait, de vérification. Donc vous rajoutez simplement une ligne en fait, dans votre conf Apache et vous avez activé la protection en fait, de, de l'hôte virtuel. Ce ne pas des grosses confs un peu, un peu tordues euh, qui sont là dedans. Donc voilà pour cet agent. On verra que l'agent, en fait, il sert simplement quand vous faites, quand vous faites du contrôle d'accès de la protection de l'application. Mais que quand on va faire du CAS ou du SAML, voilà, ben du coup, on n'a plus d'agent. On passe par des protocoles standards. Ce n'est pas un agent qui gère le truc, c'est le portail direct. Le dernier, c'est le manager, c'est l'interface d'admin. Alors on peut configurer à la main, en fait. Il euh, y a des fichiers de conf. Euh, le, le, on était sur un fichier plat, le, on, on l'a converti en JSON, en fait. Donc maintenant, en fait, vous pouvez écrire votre configuration en JSON, si vous aimez bien écrire du JSON à la main. Faut le faire, sinon on a quand même une interface d'admin en fait, euh, qui permet de faire euh, de manière graphique euh, la configuration. Bon, alors, le gros schéma, alors, comment ça marche bon, C'est là où euh, on va le faire avant de manger la pizza pour essayer de, de rester concentré. Bon, Là, il y a plein de trucs. Donc, Ce que Lemon euh, vous amène en termes de, de soft, c'est le handler, c'est cet agent-là, d'accord, et c'est le portail d'authentification. Okay tout le reste, en fait, c'est des choses qui ne sont pas livrées avec Lemon LDAP. Donc, Ce qu'on voit tout au bout, en fait, c'est là où sont stockés vos, vos utilisateurs, donc euh, typiquement un annuaire LDAP, un Active Directory, une base de données, etc. Donc ça, nous, on n'amène pas, D'accord ça s'appelle les LDAP, mais en fait, ça n'amène pas d'annuaire LDAP. C'est une sorte de faux ami, si vous voulez. Quoi. Lemon LDAP, ça va être juste la couche Web SSO. Donc, vous êtes dans une organisation, s'ils n'ont pas de LDAP, vous allez installer un Open LDAP. S'ils ont déjà un LDAP, bah, vous n'installez rien. Les LDAP va venir se greffer dessus. La base de session, en fait, on va, on va stocker les sessions euh, soit dans des fichiers plats, soit dans des bases de données, etc. On peut même les stocker les sessions dans un annuaire LDAP. Okay c'est ce qui permet en fait, de faire du cluster en fait, assez facilement. Que, euh, vous pouvez avoir un cluster SQL ou un cluster d'annuaire, et puis on va se servir de ça en fait, pour stocker les sessions et répartir les sessions en fait, sur, sur vos clusters. L'application web, bah, c'est l'application que vous protégez, et puis euh, vos utilisateurs, c'est pareil, on ne vous les fournit pas, hein, c'est vos utilisateurs, vous débrouillez débrouiller avec. Bon, qu'est-ce qui se passe alors Quand un utilisateur arrive, il va taper dans son navigateur, ou cliquer sur un lien pour accéder à l'application web. Cette application web, elle est euh, dans un conteneur Apache donc on, dans lequel on a installé l'agent. Si votre application web n'est pas dans un conteneur Apache, on peut très bien fonctionner en mandataire inverse, donc en reverse proxy. Donc, vous avez un, un proxy web devant et puis votre application web euh, sur un autre serveur et puis, euh, en fait, c'est le proxy là, qui va faire les échanges entre votre agent et puis votre application web. Donc vous pouvez être soit, soit dans le même conteneur, soit en proxy. Peu importe, ça fonctionnera pareil. Donc à la première requête, en fait, l'utilisateur arrive, l'agent la, intercepte la, la requête HTTP et, et voit qu'il n'y a pas de cookie, de, de, de jeton, SSO, donc vous n'êtes pas authentifié. Du coup, il vous envoie un redirect, il vous dit bah, authentifiez-vous sur le portail d'authentification. Donc là, vous, soit vous envoyez votre certificat, soit vous jouez votre login mot de passe. Ces informations-là, elles sont vérifiées en fait, au niveau de l'annuaire. Et puis déjà, on va vous dire si vous ou non, en fait, vous avez le bon mot de passe. Et si vous avez le bon mot de passe, on vous dit OK, et on vous renvoie un certain nombre d'informations. Donc les monnaies d'app euh, collectées, vous allez dire bah, j'ai besoin de l'email, du nom, de la liste des groupes de l'utilisateur, un, un certain nombre d'informations. Hop, il les, connaît, il les, il les collecte, euh, il ne les renvoie pas à l'utilisateur évidemment, il les garde en local, il les stocke en fait dans une session. Il dit bah, voilà la session d'utilisateur, je vais rentrer toutes ces informations. En échange, j'obtiens la clé de la session, c'est un session ID euh, standard. Et ça je vais le mettre dans un petit gâteau, un cookie. Et ce cookie, je le renvoie en fait à l'utilisateur. Ce qui fait que l'utilisateur, en fait, il va être redirigé vers l'application initiale. Cette fois-ci, le l'heure, il, il trouve la clé. Il va interroger la base de la session en disant, bah, j'ai obtenu cette clé-là. Dis-moi en fait, bah, est-ce que cette section elle existe bien Et puis, euh, et puis, il renvoie moi les informations de l'utilisateur qui correspondent. Et une fois qu'il a ça, il va faire deux choses. Il va faire déjà un contrôle d'accès, c'est-à-dire qu'on peut donner des règles par défaut, on va dire bah, tous les gens qui sont authentifiés avec cette vérification, mais on peut aller plus loin, on peut dire, bah, tiens, il veut accéder à Slash Admin, je vais mettre une règle pour dire que Slash Admin, c'est réservé aux utilisateurs qui sont dans le groupe administrateur, par exemple. Et il y en a qui aiment bien les, ré les expressions régulières Ouais, personne n'aime ça. Mais en fait, on fait que... Ouais, c'est super les expressions régulières. Et en fait, on fait tout par expression régulière. Donc vous pouvez très bien dire, bah, pour accéder à tous les fichiers de type euh, étoile.php ou... Euh, par exemple, les étoiles euh, .jpeg, en fait, je ne mets pas de protection parce que je n'ai pas envie de vérifier euh, les images, elles sont en accès libre. Par contre, euh, toutes les pages, je les protège ou je ne protège qu'un seul répertoire, etc. Vous pouvez jouer avec vos expressions régulières pour protéger euh, tout le site ou une partie du site, etc. Voilà, ça, c'est les règles d'accès. Et ensuite, on va aussi utiliser ces infos-là pour envoyer des entêtes HTTP. Généralement, on envoie le login et puis ça suffit. d'accord Donc, on dit, bah, L'application, là, elle lit l'entête le, login, et puis elle, lit, elle voit dans le login euh, l'identifiant d'utilisateur. Vous pouvez très bien envoyer d'autres choses. Vous pouvez envoyer le mail, le nom-prénom, euh, etc. On peut envoyer tout un tas de trucs. La liste des groupes, vous pouvez envoyer la liste des groupes par un entête HTTP. Après, il faut que votre application web qui soit là, ben, elle sache qu'elle trouvera la liste des groupes de l'utilisateur dans, dans, dans un entête HTTP. Puis une fois qu'on a fait ça, ben, on est authentifié, et puis euh, on dialogue comme ça. Et à chaque requête, le handler va vérifier si votre session est est bien active, etc. Alors évidemment, il ne va pas faire une requête SQL, en fait, à, à chaque requête HTTP, parce que là, on va, on va écrouler les perfs, mais on a le système de cache, etc., et on vérifie. Oui Le transport entre euh, le et la est-ce que c'est du euh, correct, ou c'est Alors, c'est juste une requête HTTP. Euh, ton cookie, il est dans, dans ton entête cookie, d'accord C'est comme si tu t'authentifiais sur une application euh, web standard on crée une session côté serveur et on t'envoie l'identifiant de session dans ton cookie. Donc là, en fait, c'est que du HTTP euh, standard ici. L'application, là, en fait, on ne on protège pas une API REST, par exemple, ici. Hein. On parle vraiment d'application web. Ça peut être de l'Angular JS, c'est du PHP, c'est du Odoo, c'est du Liferay, etc. D'accord On n'est pas, pas, en fait, dans une API REST où, en fait, on, on protège en fait, l'accès entre... Une application cliente, qui n'est pas l'utilisateur final, qui n'est pas le navigateur, et l'accès à l'API. Ça, c'est vraiment un autre domaine, c'est comment est-ce qu'on protège ça, ça, ça le fait aussi Après, il y a d'autres mécanismes pour protéger les applications. Le, le, le mécanisme par défaut des d'app utilise un cookie et se re repose sur le magasin des cookies d'un navigateur web. Donc, on est vraiment dans cet environnement-là. Après, il y, a, il y a des subtilités pour faire en sorte qu'on échange un truc. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est clairement pas le l'utilisation euh, principale de, de l'emonadap, Mais on, on peut faire de l'autorisation euh, par hôte, euh, des choses comme ça. C'est bon Ça va C'était le schéma le plus dur. Hein. Pff, je l'ai mis un peu au début pour que... Mais, voilà. Mais maintenant, maintenant, ça va être un peu plus facile, quoique. Alors, authentification sur le portail, ça c'est pour dire qu'en en fait, on sait faire plein de choses. Ce qui est intéressant avec d'app, c'est que quand vous arrivez chez un client, euh, si vous déployez un LifeRay, par exemple, pour un NoDo, généralement, le client va vous dire, bah, alors moi j'ai un Active Directory, alors moi, moi j'ai le LDAP de IBM, ou euh, bah, mes, mes utilisateurs sont dans une base de données Oracle, machin, patati, patata. Et vous allez à chaque fois adapter votre applicatif pour qu'il sache s'authentifier sur le truc du client. Si vous mettez les mana en fait, vous, dé, vous allez déplacer cette complexité sur le portail des LDAP. C'est le portail des LDAP qui doit être configuré pour accéder en fait, aux moyens d'authentification du client. Et puis vous, en tant qu'application, vous allez reposer en fait sur l'authentification de l'émanage d'app et du coup vous n'avez plus à vous soucier de ça. Et par défaut en fait on sait faire plein de trucs. On sait s'authentifier en Kerberos, il y en a qui ont déjà mis en place du Kerberos avec Active Directory, chez des clients ou pas Pour ceux qui ne connaissent pas, Kerberos c'est un système de tickets aussi, c'est aussi un SSO, d'accord Sauf que c'est un SSO qui est implémenté par défaut dans Active Directory. Vous ouvrez votre session Windows sur l'Active Directory, par défaut en fait le poste de travail reçoit un ticket. Ce ticket il est transmis au navigateur web et le navigateur web le transmet aux applications en fait, euh, qu'il utilise. Et donc nous on est capable d'utiliser ce ticket et de dire bah, en fait euh, vous, avez, vous êtes déjà logué sur votre poste Windows, donc je vous ouvre la porte et on peut imaginer se loguer comme ça en fait via les monaies à toutes les applications web qu'on aura protégées. L'intérêt étant qu'on aura configuré le Kerberos une fois sur les monaies d'app et toutes les applications qui seront protégées par les monaies d'app seront nativement en fait euh, intégrées au système d'authentification sans que vous ayez à faire l'effort de reconfiguration pour chacune de vos applications. C'est vraiment ça l'intérêt du produit. Ça, c'est des, pro, des, des choses. Du Radius, vous connaissez, on en a aussi en interne. On peut faire du Radius. Browser ID, vous avez entendu parler de ce truc-là, Browser ID vous en parle, mais en fait, euh, c'est mort. Il y en a qui ont... Non Browser ID C'est Mozilla, en fait, qui avait lancé ça. Ça s'appelait Persona à un moment. Oui, Persona. Ah, ouais, ouais. Voilà, ils ont lancé ce truc. Et en fait, il y a un an, c'est mort. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont arrêté, quoi, parce que ça, problème... C'est-à-dire que là, ils ont un truc qui s'appelle Firefox Account, qui est différent de, de Persona, en fait. Et Persona, en fait, ils ont retiré les gens qui travaillaient dessus pour les, pour les réorienter, parce qu'il y a Firefox OS, en fait, qui, qui nécessite un peu de, de turbin. Donc, en fait, ils n'ont pas pu tout, à, tout assurer. Donc, malheureusement, c'est mort, mais, euh, mais bon, le, le protocole existe. WebID, c'est un truc de W3C, donc c'est utilisé nulle part. Bon. Okay. Euh, c'est plutôt basé sur les certificats, mais c'est vraiment une norme qui existe. Sachant que là le W3C, euh, ils sont en train de refaire, euh, pour ceux qui suivent un peu, ils sont en train d'essayer de, de standardiser plein de choses sur l'authentification dans le navigateur. De trouver des API en fait, d'authentification euh, navigateur pour, euh, pour, voilà, pour. Et puis Ubiquet, il y en a qui connaissent ça, Ubiquet. Ouais. Voilà. Ça si permet de faire de l'OTP, ben, on branche ça, on, ça, ça génère un code, et puis euh, bah, le serveur, il va vérifier ce code et puis il vous le laissez entrer. Bon, et tout ça est modulaire. Donc est le jour où vous êtes chez un client en fait, qui a un système complètement. Euh, enfin euh, hétéro, vous ne connaissez pas, ben, on, on peut écrire le module en fait, d'authentification euh, spécifique au client et puis, euh, puis l'intégrer. C'est quoi l'impact sur ton appli pour sur... Cette ben Justement, toi, euh, sur appli, euh, ton appli finale, ouais. ben, de zéro, parce qu'en fait, le travail que tu fais, euh, il est dans les monnaies d'app, C'est les monnaies d'app que tu vas brancher en fait, euh, à ton truc d'authentification. Mais toi, ton appli euh, Liferay ou ce que tu veux, elle, tu lui as dit en fait, ben, fais confiance à les monal d'app pour l authentifier l'utilisateur. Donc ce qui se passe entre une fois, au niveau du portail, l'application elle n'en sait rien. Donc pour, pour, pour l'iFray, les monadaps c'est un serveur LDAP Non, pour l'iFray, les monadaps c'est un, un, un serveur d'authentification. Est-ce qu'il le supporte à partir de box Oui. Mais sous quelle forme il Bah euh, l'iFray, on peut se brancher en fait. On va voir les monad il est multi-protocole, donc en fait on peut Des fois il y a des applications qu'on peut brancher qu'une d'une seule façon, et il y a des fois on peut les brancher de plusieurs façons. Et là, il ferait, notamment, euh, de mémoire, il sait faire du CAS. Et il sait aussi faire de la lecture d'entête. Il a un module de lecture d'entête, donc on peut, on peut le brancher des, des deux façons. Il n'y a, a pas de développement à faire. Si, si, de, si le client a des applis maison, par exemple. Et bah ben là, en fait, des applis maison, il faut. Alors si c'est des applis maison qu'il a développé lui, c'est très facile parce qu'on a la main sur le code. Et en fait, authentifier un utilisateur par les monal c'est faire un un écho de euh, l'entête le, HTTP qui arrive en fait sur l'application, d'accord Ça c'est extrêmement simple. Après, si c'est des applications métiers d'éditeurs fermés et qui sont pas compatibles avec aucun protocole, bah, on ne peut pas faire grand chose. Quoi. Alors on a un petit module dans les manail dev qui permet de faire du rejeu de formulaires, mais c'est vraiment du bricolage, enfin, c'est vraiment le truc qu'on utilise en dernier recours euh, quand on ne peut pas faire autrement. On est capable en fait de, de mémoriser le mot de passe de l'utilisateur dans la session et de rejouer ce mot de passe-là euh, dans un formulaire, etc. Mais euh, si on peut s'en passer, on s'en passe. Voilà. c'est vraiment pas fait pour ça. Quoi. Mais bon, des fois, quand les clients y demandent, on dit oui, quoi. Hein bon. Voilà. Euh, alors fournisseur d'identité. Là, c'est le portail en tant que tel. Euh, là, on a vu euh, l'authentification, c'est-à-dire que moi, les Monadap, j'étais client en fait d'une source d'authentification, d'accord, d'un LDAP ou d'un serveur CAS, etc. Mais on, on est aussi l'inverse, c'est-à-dire que nous, en tant que LDAP, on peut fournir l'identité à d'autres services. Donc notamment en CAS, une application qui, qui veut se connecter via CAS, en fait, à un fournisseur d'identité, bah, on peut le brancher sur les monnaies d'app. Et si c'est faire du SAML, on va, on va faire du SAML, ou du OpenID, OpenID Connect, on va faire du OpenID Connect. Voilà. Par défaut, nous, quand on fournit une identité, bah, on envoie des HTTP mais si l'application ne sait pas faire ça, mais elle sait faire, elle sait faire un autre protocole, bah, c'est tout, on va la brancher autrement, on va, on va se débrouiller. On a une sorte de, de passerelle, on va dire, multi protocole contrairement à au logiciel CAS en fait qui va implémenter que CAS, bah nous on essaie d'implémenter de, de, des choses, plusieurs choses. Quoi. Ok. Bon alors, CAS. CAS ça veut dire Central Authentication Service. Ça porte bien son nom, euh, service d'authentication centrale. C'est un des plus anciens SSO en fait euh, qui existe. Euh, c'est développé par les universités américaines. Euh, c'est pas Berkeley, je ne sais plus laquelle c'est, mais enfin voilà. Euh, quand on voit le, le schéma, en fait, vous, vous avez vu le, le premier schéma que je vous ai montré, euh, en fait, c'est la, la même chose. Vous accédez à l'application, d'accord Donc, l'application, on dit qu'elle est classifiée. Ben, Ce n'est pas très joli comme mot, mais c'est comme ça qu'il s'appelle ça. Quand on arrive sur l'application, l'application qui est classifiée, elle a, elle a quand même une petite bibliothèque, d'accord euh, on, on, a, on a fait un include d'une bibliothèque CAS client, d'accord Pour pouvoir gérer le protocole CAS. Cette bibliothèque client, elle va, elle va vérifier que vous n'êtes pas authentifié. Si vous êtes authentifié, elle va vous rediriger en fait, sur le serveur CAS. HTTP redirect tout simple, en disant, bah, je te redirige, je viens de tel service. Le serveur CAS, il dit, OK, je te, je te, je te crée un ticket. donc C'est un token euh, obscur. Et là, quand, quand vous revenez, en fait, vous revenez en, en donnant votre ticket au, au, à l'application. Donc, c'est la librairie CAS qui reçoit le ticket. Et cette librairie CAS, elle va envoyer le ticket au serveur. Et le serveur va dire, OK, ce ticket correspond à tel utilisateur. Et il n'y a que dans cet échange-là que l'application, en fait, elle sait qui vous êtes. Alors, concrètement, si vous avez un service qui s'appelle d'accord, qui est un service classifié, et que vous avez en fait un serveur casque qui est sur exemple.com, euh, ben, quand, quand vous allez arriver sur le, votre application pizza, ben, en fait, vous allez être redirigé sur cette URL-là. Donc, pour faire un login, vous venez de tel service. La réponse voilà, vous allez revenir sur, euh, sur Pizza, en fait, avec un ticket, ST machin truc, d'accord Vous revenez sur le service Pizza, et là, le service Pizza, il va directement contacter le, le serveur, il va dire, euh, donc ça, c'est une requête qui ne passe pas par le navigateur de l'utilisateur, d'accord C'est une requête en direct de votre service vers le, le serveur CAS, il va dire, bah, « Est-ce que tu pourrais me valider pour euh, tel service ce ticket-là » Et généralement, euh, le, le ticket est bon, donc en fait, on vous répond à un, à un morceau de XML, en vous disant ben, authentication success et euh, l'identifiant de l'utilisateur, c'est euh, Oudo. Dans les dernières versions de CAS, on peut aussi vous renvoyer d'autres attributs à l'intérieur de ça, etc. etc. Il y a aussi des mécanismes de proxy, c'est-à-dire que vous pouvez protéger une application et puis envoyer un ticket à cette application pour qu'elle puisse l'utiliser pour contacter une, une autre application à l'intérieur. Voilà. Typiquement, un webmail qui a besoin en fait, de, de se loguer en fait, à la place de l'utilisateur sur euh, le serveur IMAP. E eh ben, il va y avoir des mécanismes où en fait, le webmail il, il, il demande un ticket proxy pour se loguer à l'imap, il ne va pas envoyer le login et le mot de passe de l'utilisateur parce qu'il ne l'a pas, parce qu'on sait loguer sur CAS. Il envoie le ticket proxy à, à l'imap et l'imap va lui en fait valider ce ticket proxy auprès du serveur d'accord Donc on peut aller dans des trucs un peu plus compliqués comme ça. Parce que le vrai problème du SSO c'est que bah, vous n'avez plus le mot de passe dans votre application, vous n'avez plus le mot de passe de l'utilisateur. Vous ne pouvez plus rejouer, euh, ce qui est très bien d'un point de vue de sécurité, hein, parce que le mot de passe euh, il n'est pas censé se balader partout, mais euh, mais ça peut poser des problèmes. Donc on est dans certaines situations où euh, bah, le SSO, on ne peut pas l'appliquer parce qu'on euh, est obligé d'avoir le mot de passe de l'utilisateur. Ou alors on est obligé de faire du SSO et de, et de quand même de, de transmettre le mot de passe de l'utilisateur via le SSO à l'application finale. ce que normalement, on évite de faire. Voilà. C'est pour ça que chaque client et chaque cas est différent et qu'il qu faut m'appeler à chaque fois que vous avez une question. Quoi. Bon, SAML. Donc euh, ML, hein, Markup Language, c'est euh, un gros truc à balise comme on aime, euh, sauf que là, c'est pour faire de, de, de la sécurité, d'accord euh, Ça se base donc sur XML et XML Security, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà un peu joué avec XML. Bon, XML Security, c'est une norme pour euh, faire de la signature et du chiffrement de, de messages XML. Donc ils n'ont pas réinventé ça, il euh, y a déjà des enveloppes en fait, qui permettent de, de gérer des signatures dans des messages XML, ils sont basés là-dessus. C'est basé sur la notion de cercle de confiance. Donc, en fait, vous allez avoir des fournisseurs d'identité, des fournisseurs de services. Et puis, euh, avant de pouvoir faire du SSO entre les deux, eh ben, vous allez euh, enregistrer les, les partenaires. d'accord Et tant que vous n'avez pas enregistré les applications entre elles, les utilisateurs ne vont pas pouvoir faire de SSO entre elles. Donc, ce n'est pas tout à fait la même mécanique. Dans CAS, en fait, vous pouvez connecter à CAS. Le, le serveur CAS n'a jamais vu l'application, c'est pas grave, en fait, il vous, il vous, fait, il vous authentifie dessus. Quoi. D'un point de vue purement sécurité, en fait, CAS, ce n'est pas, pas excellent. C'est très pratique, ça se déploie très vite, mais euh, ce n'est pas un gros truc. Euh, Donc si tu vas au ministère de la Défense et que tu mets du CAS, bah, pff, ça va être moyen parce qu'en fait n'importe quelle appli en fait, va pouvoir se connecter au serveur CAS et va, de, va demander en fait, le login le mot de passe de l'utilisateur. Bon. Donc là, ce n'est pas le cas. Euh, ils ont plusieurs méthodes. Alors, CAS, c'est que du get. Alors, euh, SAML, ils ont dit, bah, on peut faire du get, on peut faire du post. Les artefacts, en fait, on peut passer des tokens au lieu de passer de la requête. Et puis, il euh, y a une résolution de token qui est faite pour... Euh, en bref, il peut y avoir des trucs très compliqués, Et on va très loin, on peut gérer, on peut gérer des conditions, des, des contextes. C'est-à-dire que là, dans SAML, en fait, votre application, elle peut dire, OK, je délègue l'authentification, mais euh, j'exige que l'authentification soit faite par mot de passe sur HTTPS. C'est ma condition, quoi. Et si vous revenez et que la condition n'est pas respectée, je ne vous laisse pas rentrer. Ça, dans CAS, en fait, euh, l'application qui délègue à CAS, elle n'a aucune idée de ce que fait le serveur CAS sur l'authentification. Dans SAML, vous pouvez imposer des conditions, c'est pour ça que vous allez avoir des messages. On va le voir qu'ils peuvent être un peu costauds, quoi. Si on regarde euh, l'enchaînement un peu des, des protocoles, euh, c'est comme dans l'informatique. Il euh, y a des trucs techniques, puis il y a des trucs un peu politiques. Donc ça, c'est euh, amour, gloire et beauté, si vous voulez, les gens qui s'aiment, qui s'aiment pas. Euh, donc, SAML 1, c'est le début des années 2000, donc il y a eu là-dedans. Et puis ça a donné Liberty Alliance, je ne sais pas si c'est des, des, des trucs qui ont existé là, IDFF. Il y a eu Chibolette qui a existé, donc ça c'est des Américains, y, y des universités américaines qui ont fait ça. C'était un fork un peu de SAML, mais ce n'était pas tout à fait SAML, parce que eux c'était des industriels et eux c'était des étudiants, et, et, et les universités, les industriels, ils ne saiment pas. Bon. Finalement, ils se sont tous mis un peu d'accord et, et tout le monde s'est regroupé sur SAML 2.0. Et quand on parle de Chibolet, maintenant, Chibolet 2.0 et SML 2.0, c'est le même protocole. C'est juste que euh, eux, ils préfèrent dire que c'est Chibolet, et puis eux, ils préfèrent dire que c'est SML. Mais c'est la même norme, hein, d'accord Et puis là-haut, là qui sait qui peut être là-haut, euh, compatible avec personne Microsoft. Ouais, Microsoft, voilà. <rire> Voilà, euh, donc euh, on appelle ça WS-STAR en anglais, donc euh, WS-ÉTOILE. Donc il y a WS-FEDERATION, WS-MACHIN-Truc. Alors c'est Microsoft et IBM aussi qui étaient embarqué là-dedans. Euh, donc quand vous mettez du, du Active Directory Federation Service, quand vous mettez... Euh, euh, c'est quoi leur truc collaboratif là à SharePoint. SharePoint, par défaut, c'est ça quoi. Sauf qu'ils se sont rendus compte que à part les gens de Microsoft, personne n'utilisait. Donc maintenant SharePoint commence à devenir compatible avec SAML 2. Voilà. Euh, tous les grands en fait qui font euh, du SaaS en fait aujourd'hui, euh, prenez Google Apps, ou que vous prenez Salesforce, etc. Eux ils savent faire du SAML 2, d'accord Donc vous pouvez en fait brancher votre Google Apps. Euh, imaginons on met un LDAP ici en SAML, à savoir faire Linux, et on achète un, un, un Google Apps en fait chez Google. Et ben, vous pouvez configurer Google Apps pour, au lieu de vous authentifier chez Google, Google vous redirige ici sur votre serveur interne, vous loguez avec votre mot de passe LDAP de SFL, et vous revenez en fait avec une authentification SAML, chez Google et euh, Google euh, a, a un lien de, de confiance avec Savoir Linux donc vous laisse rentrer sur l'espace Google Apps de Savoir Linux. SMS CMS c'est fait, fait pour ça. Alors voilà la requête. Vous voyez c'est du, du bon XML. Et ça encore la requête est assez simple, d'accord. Mais bon globalement on dit euh, qui vous êtes, euh, où est-ce que vous voulez vous, vous loguer, etc. D'accord. Euh, bon bref, voilà, je ne détaille pas. Ça c'est la réponse, d'accord donc. Clairement, si vous n'avez pas de bibliothèque pour, pour regarder un peu là-dedans, euh, euh, là je vous ai mis un peu en gros là, le succès, d'accord, c'est pour vous dire, euh, bon ok, euh, ça, ça a marché, mais bon là vous voyez on, on renvoie des infos, on renvoie de la signature, donc vous pouvez vérifier que. Euh, vous avez la clé publique en fait du service donc euh, on va la signer, on va vérifier que le message a bien été signé par euh, la personne qui dit, euh, par le service qui nous renvoie la réponse, etc. etc. On, on a des dates, on peut dire que bah, cette réponse là elle est valable de temps à temps, euh, il y a tout un tas de conditions en fait qui sont décrites ici. Euh, et là il y a des bibliothèques en fait qui existent qui permettent en fait de, de, de parser ces messages. Donc nous dans NemonalDAP on s'appuie sur une bibliothèque qui s'appelle Lasso, qui est fait par une petite boîte française qui s'appelle Entrouvert. C'est une bibliothèque en GPL en fait. Euh, qui permet de, de faciliter un peu le travail plutôt que de taper les, les balises XML. Ok, Donc ça, c'est encore assez présent sur Internet, surtout sur les gros trucs ça etc. Mais la nouveauté, c'est OpenID Connect. Alors, OpenID, en tant que tel, ce n'est pas à la mode, vous avez déjà fait de l'OpenID hein dans les années 2000, là, où vous aviez une URL comme ça, en fait, euh, qui était votre login OpenID, il y en a qu'on en qu a eu. Gardez-le, hein, parce que euh, ça, c'est de l'archéologie maintenant. Hein. Plus personne n'utilise ça, hein. ça. Ouais, à Google, ils ont fait de l'OpenID euh, oh, aussi, ouais, etc. Ouais. Bon, ça, c'est fini. Euh, ils ont inventé un nouveau truc, ça s'appelle OpenID Connect. Ça s'appelle toujours OpenID, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le, euh, le protocole. On est plutôt sur du O2 et euh, du JWT etc. Voilà. Euh, bon globalement euh, c'est du SSO, on va voir comment ça marche. Et euh, ça vous offre un point standard en fait, une, une API REST en fait, standard pour récupérer en fait, euh, de l'information sur l'utilisateur. Bon alors, ça c'était OpenID 1, d'accord, euh, pas sécurisé du tout. Donc Ils ont fait OpenID2 dans le milieu des, des années 2000. Donc là ils ont, un, ils ont mis un peu de, de signature en fait dans les messages, etc. Je voilà, et, euh, et euh, ah oui, voilà, c'est bon. Bon, ça a clairement remplacé les autres. Euh, Google a arrêté le support d'OpenID 2.0 euh, il y a 6 mois. là. Donc euh, si on veut faire de l'authentification de Google, maintenant c'est OpenID Connect obligatoire. Et tous ceux qui avaient des OpenID sont en train de, de fermer en fait, euh, leur OpenID pour passer en, fait, en OpenID euh, Connect. Voilà. Ça s'appelle Connect parce que ça, ça ressemble à Facebook Connect, ou tous ces truc-là. Où ils faisaient du hausse en fait pour pour s'authentifier. Ils en avaient marre que tout le monde fasse du hausse et puis chacun avait son protocole différent au-dessus de Oauth pour s'authentifier. Donc là ils ont dit bon, on va normaliser un protocole de, de, de SSO au-dessus de Oauth. Ça s'appelle OpenID Connect et puis ceux qui veulent le standard ils vont ils vont l'utiliser. Voilà. Bon globalement euh, eh ben vous faites une euh, donc RP c'est le, le, le relying party c'est votre application d'accord et le OP c'est l'OpenID provider donc c'est là en fait où vous, où vous loguez quoi. Eh ben, on a une requête, euh, on va s'authentifier sur le, le provider, on reçoit la réponse, et euh, on va faire une requête, donc user info c'est pour dire euh, je voudrais les infos du créateur et puis on va recevoir la réponse. Donc ils n'ont rien inventé, euh, c'est juste des échanges, euh, on passe de l'application euh, au portail d'authentification, simplement ça va, ça va être basé sur OOS. Et ça standardise le contenu c'est ça euh, Oui ça standardise à la fois les échanges et à la fois le contenu en fait, du Payload. Je, je vais montrer un exemple. C'est un protocole, il y a plein de trucs à implémenter en fait, si vous voulez être compatible. Mais globalement, en il fait, n'y euh, a que ça en fait, qui, qui est nécessaire d'implémenter pour pouvoir dialoguer. Les, les services de discovery euh, ils permettent en fait, d'auto-découvrir en fait, la configuration des providers en fait, euh, sans avoir les configurer vous-même. Il y, y a plein de choses comme ça. Et ça repose. Sur tout un tas de trucs, alors toute la couche hausse d'accord, ils n'ont pas réinventé euh, la façon dont on allait faire des, des appels en fait au-dessus d'HTTP. Et le framework José, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, notamment euh, JWT là, ça, ça parle à des gens ou hein euh, pas. Les Java, le JSON Web Token, personne, c'est super à la mode, hein euh, tout le monde dit ouais ça va remplacer les cookies, en fait euh, non ça ne va pas remplacer les cookies. Mais, mais comme c'est super sexy, que c'est du JSON en fait euh, c'est super à la mode. Bon. Euh, hein et José, voilà, José ça fait un peu, euh, mais bon, c'est euh, euh, JavaScript euh, Object Signature and Encryption, d'accord voilà, José ça fait moins hein, celle -ci, donc, voilà. Et donc là il y a la signature, euh, Encryption, euh, le, le, le store, et puis le, le H, c'est plus les, les mécanismes d'authentification. Et Webfinger, il y en a qui connaissent Webfinger Ça c'est le vieux de la vieille de l'Internet, c'est comment aller récupérer euh, à la racine, vous avez un domaine, et vous mettez à la racine de votre domaine sur votre serveur web un certain nombre d'informations et en fait, euh, standardisé vous allez pouvoir faire un GET sur ces fichiers-là et ça vous vous euh, C'est un peu comme du DNS, ça vous permet de découvrir un certain nombre de, de services. C'est pas très utilisé quoi. Alors un, un JWT, c'est ça quoi. Donc quand vous recevez un, un, un JSON Web Token, vous recevez un, un truc comme ça, donc c'est du BAS64. C'est trois morceaux de BAS64 concaténés avec des points, d'accord Et en fait, quand vous décodez le BAS64, vous vous retrouvez bah, avec du JSON. Euh, l'entête qui vous dit bah, comment est-ce que j'ai signé en fait le truc, le payload qui est, euh, qui est vraiment le contenu en fait, utile euh, dans lequel vous avez les données, et puis la signature qui est, euh, qui est en bas. Donc en fait vous signez le vous signez le message, vous concaténez la signature ici, euh, ce qui permet que quand vous recevez le message, vous regardez en fait comment il a été signé, vous regardez le, la signature et vous pouvez vérifier que bah, le message a bien été signé, que la signature est valide. Alors, pourquoi c'est sexy Parce que SML, euh, c'est du XML, etc. Et puis, euh, les jeunes d'aujourd'hui, euh, ils ne veulent pas voir du XML et ils préfèrent voir euh, du JSON. Il y a un petit conflit de génération, enfin, voilà. mais en fait, c'est pareil, quoi. ça fait la même chose. Bon, globalement, vous avez des requêtes, donc on voit, il y a quand même un peu, y a un, y a un peu de paramètres dans les requêtes, hein, mais bon, vous allez dire, euh, ok, euh, je veux m'authentifier, alors, quand on s'authentifie, comme c'est du hausse, il y a quand même une notion d'autorisation, d'accord Vous allez arriver sur l'application et on dit, bah, moi, je voudrais, euh, je voudrais faire OpenID avec toi et puis je voudrais connaître ton profil et ton email. Alors, ton profil, c'est ton nom, ton prénom, etc. D'accord Donc, c'est le scope, en fait, de la demande. Et puis, euh, puis voilà, c'est tout. Vous euh, pouvez avoir un state, en fait, pour vous dire, bah, là, en fait, tu étais à telle page, donc, en fait, je te, je te mets un state, comme ça, quand tu reviens, on me renvoie l'état, en fait, dans lequel j'étais, ce qui permet à l'application de comme on a quitté l'application quand on revient l'application pour retomber sur ses pattes, pour te remettre dans le flux en fait, applicatif euh, dans lequel tu étais. Quoi. Donc voilà, on arrive là-dessus, donc ça c'est les monnaies de l'app, on log. et après, bah, en fait, comme on a un scope, la première fois, on va nous dire est-ce que vous acceptez en fait, de partager en fait, avec cette application votre identité, votre profil, votre email. Alors si vous refusez, bah, vous refusez, bah, tant pis, vous, vous n'êtes pas logué. Donc généralement, comme tous les trucs comme ça, bah, on clique tous sur OK parce que on a quand même envie de se loguer. Quoi. Mais au moins, on sait à peu près, euh, on sait à peu près ce qu'on fait. Quoi. Donc là, quand vous revenez, hop, on revient avec un code, d'accord donc un token. C'est comme CAS en fait. C'est comme si vous aviez un service ticket dans CAS. Et on voit qu'on nous ramène l'état. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On, on revient avec le code. Une fois qu'on a le code, bah, on va faire un post. Donc là, on voit que là, on vient dans du hausse, on vient dans du, du reste. Donc on va, fait, on va faire un post sur un. un un endpoint de token qui va nous permettre de récupérer euh, des jetons. Donc là on envoie le code, d'accord. on voit qu'en fait, on peut s'authentifier, donc l'application ici va s'authentifier avec un, un login et mot de passe applicatif sur le provider pour euh, récupérer des jetons. Donc en termes de sécurité, on a un niveau au-dessus quand même de, de ce que peut faire CAS. Hop, alors on récupère des jetons. Alors l'ID token, d'accord, l'ID token c'est euh, votre JWT, d'accord. Si vous cherchez bien, il y, y a des points en fait, à l'intérieur qui vous séparent le truc et vous, vous obtenez aussi un access token. Il y en a qui ont déjà fait du host 2 un peu dans les... Quand vous faites du host 2, en fait, vous n'avez pas ça dans host 2, vous avez juste l'access le, le, token, d'accord L'access token, c'est un, un identifiant euh, qui signifie rien, mais, mais quand vous l'envoyez à votre, votre API, l'access euh, token, l'API va vérifier auprès du serveur host si euh, ce, ce token est valide ou pas, d'accord Ça évite d'envoyer votre login mot de passe à, à chaque API, quoi. Et donc dans l'ID dans token, vous y retrouver un, un certain nombre de trucs, euh, notamment euh, le sujet en fait. Euh, donc, généralement il y, a, il y a le mail à l'intérieur. Vous savez en fait euh, quand est-ce qui a été fait, le, quand qui a été fait l'authentification, euh, comment ça a été fait, etc. etc. Voilà. Une fois que vous avez ça, et vous pouvez aller avec votre token ici. Donc euh, ça c'est du host 2. Donc quand vous voyez un en-tête d'autorisation avec bearer et, euh, et, le, et le token, ça c'est l'access token qu'on a récupéré ça nous permet de faire des appels à des API en étant euh, authentifié. Et donc je fais un appel comme ça, sur le user info, et lui en fait, le, le provider, il, il se dit « Ah, ce token, en fait correspond à tel utilisateur, donc je vais renvoyer en fait les informations, je vais renvoyer un, un JSON en fait, euh, voilà. Alors soit il, re il renvoie un JSON pur, soit il renvoie un JWT signé avec le JSON dedans, enfin ça c'est de la config en fait qu'on peut faire. Mais bon, globalement, vous récupérez des infos comme ça, et les infos qu'il vous renvoie sont normalement uniquement les infos, que vous avez autorisé à partager au tout début, quand vous avez dit Ok, j'accepte de partager mon mail et puis mon profil. Ok. Donc, c'est encore un protocole de SSO. La finalité est la même, c'est juste en termes de techno des choses un peu différentes. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'applis smartphones en fait, qui utilisent ça, mais aujourd'hui, les applis smartphone elles font surtout du OS2. C'est-à-dire que quand vous, avez, quand vous installez l'appli Twitter sur votre téléphone, en fait, elle va faire une connexion au OS2, elle va récupérer un access token. Et puis en fait, elle va dialoguer en fait avec le serveur Twitter via l'access token. D'accord Elle ne fait pas d'authentification. Ce qu'il faut voir en fait que OpenID Connect, c'est uniquement fait pour le SSO. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'une application va pouvoir euh, récupérer votre euh, votre authentification. Alors là, là, authentifié par Google, ça sera du OpenID Connect, exactement. Voilà. Si tu regardes les, un peu les trams, tu vas, tu vas retrouver des trucs comme ça. au ah, final, dire que l'application, elle n'a jamais vu entendu le mot de Exactement, c'est le principe du SSO, qu'on a vu tout à l'heure. C'est que ton mot de passe, ou la façon, peu importe la façon, peu importe la façon dont tu te logues, en tu fait, as un fournisseur d'identité, alors ton fournisseur d'identité, c'est Google, c'est ce, le serveur CAS de ton client, c'est ce que tu veux, tu t'authentifies avec lui et après, il, un, il faut trouver un moyen de brancher ton application avec ça. C'est donc, euh, donc là en fait, où tu peux dire, bah, en fait, je vais envoie un en-tête, ou je fais du CAS, ou je fais du OpenID Connect. Et, et voilà, c'est là où il faut adapter en, fait, en fonction des besoins des clients, des contraintes de sécurité, patati patata, de ce que supportent les applications. Mais ça te permet, la finalité est toujours la même, c'est simplement qu'en bah, informatique, on aime bien euh, faire des nouvelles choses, innover, bah là, OpenID Connect, c'est euh, du reste, du JSON, etc. Donc, euh, mais la finalité est la même. Quoi. En fait, non, sinon on voulait développer une appli dans laquelle on puisse se connecter à Google, on, a, on en fait et on, on prendrait le fichier de configuration de Google qui nous expliquerait ouais, exactement configure pour se connecter chez Ou alors, tu pourrais mettre un Emanaldap devant, ouais. configurer l'Emanaldap pour t'authentifier chez Google et toi te faire confiance à l'Emanaldap. On peut aussi être. Toi, l'Emanaldap peut être ah, aussi oui, une passerelle pas comme ça. Il peut être aussi un intermédiaire. Voilà. Bon alors, euh, la vraie question c'est ça quand même, c'est qui c'est le plus fort entre OpenID Connect et SML Parce qu'en fait c'est un peu la, la guerre actuelle pour les gens comme moi qui sont un peu dans le milieu etc, on se pose pas mal de questions. En fait c'est la même question de qui c'est le plus fort en fait dans Street Fighter entre Ken et Ryu, je sais pas. Aujourd'hui les deux protocoles, je pense qu'ils ont vraiment tous les deux un avenir, Ils ont SML est vraiment plus orienté sécurité les trucs, web, les trucs web un peu hype vont être plutôt sur OpenID Connect. Il faut savoir qu'en en France, il y, a un, il y a un gros projet qui s'appelle France Connect, qui est un portail d'authentification euh, citoyen. Et donc On va, on va relier nos services en fait, administratifs à France Connect. Donc On va pouvoir se loguer en fait, avec un, un compte. Par exemple, ton compte des impôts ou je ne sais pas quoi. Et tu vas pouvoir te loguer en fait, sur la CAF ou sur n'importe quel service de l'administration publique au lieu d'avoir un compte pour chaque administration publique, pour ta mairie, pour ton département, enfin bref. Bah, tout ça en fait, va être fédéré au sein d'un système d'authentification et ils, ils vont utiliser OpenID Connect en fait, pour, pour faire ça. C'est tout neuf, c'est n'est pas encore sorti en prod en France, mais, mais voilà, eux ils ont misé sur ça. Et avant il y avait un truc qui s'appelait Mon Service Public en France qui faisait du SAML, donc là ils ont ils arrêté SAML, et ont passé à OpenID Connect. Donc ça il voilà, faut rester un peu en observation. Mais bon, aujourd'hui. L'argumentaire Pourquoi ils sont passés de l'un alors, France Connect, je ne sais, sais pas quel est leur argument, ce qui, ce qui est sûr, c'est que là-dedans, il euh, y a un truc en plus qui est le mode déconnecté. C'est-à-dire que dans SAML, en fait, tu es derrière ton navigateur okay. pour, pour t'authentifier tes applications, euh, si tu n'es pas derrière ton navigateur, euh, tu n'as plus de session active, donc en fait, tu ne travailles plus. Quoi. Dans OpenID Connect, tu peux demander un, un, un refresh token, qui est un truc euh, standard ou. haute. Ce refresh token-là, il peut être conservé par l'application. Et puis toi, en fait, tu peux aller te coucher. Et puis en fait, l'application, a besoin de réutiliser ton identité. Elle va envoyer le refresh token pour obtenir un truc. Est-ce que vous voulez dire SAML on ne va pas l'utiliser via une application justement mobile Non, c'est clair que pour les applis mobiles, en fait, l'ASAML... est que tu fais une application en Peut -être Conner, si peut pouvoir connecter. Alors ouais, ah, SML, en fait, ça sera forcément euh, globalement dans un navigateur. Donc tu peux le faire en fait, mais si tu fais du HTML5 ou, oui, ça, je... ou une, un, un truc orienté navigateur, quoi, ah ouais. si tu fais de l'appli, euh, l'appli un peu lourde, enfin euh, lourde ou native, aujourd'hui, euh, OpenID Connect a été aussi pensé pour ça, quoi. Pour ça que c'est un peu plus récent, ça prend en compte les, les nouvelles problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui. A... Ouais, exactement. Bah voilà, on est plus dans ce mode là. Reste, appel d'appel, etc. Voilà.